Tu savais qu'un aveugle pouvait surfer sur Internet Sérieux Oui, ils utilisent des logiciels qui vont récupérer l'info et la vocaliser. Et il y a plein d'autres technos pour tout type de handicap. Super Enfin, quand ça marche. Comment ça Si les sites ne respectent pas certaines règles, les logiciels des personnes handicapées ne pourront pas récupérer l'information. Et ça concerne qui 20% des gens. Et avec le vieillissement de la population, ce sera de plus en plus. D'ailleurs, la loi impose de rendre les sites accessibles et depuis octobre 2016, même les entreprises sont concernées. Il y a des sanctions Une amende jusqu'à 25 000 euros. Mais il s'agit d'abord d'une obligation d'aménagement raisonnable. L'objectif C'est l'inclusion. Coena met plus de 10 ans d'expertise au service de l'inclusion des personnes handicapées. Pour que le numérique profite à toutes et tous, nous vous accompagnons pour rendre vos sites accessibles. Rendez-vous sur coena.net.